Ah, je ne crois pas qu'il se substitue, mais, mais, mais il l'englobe en quelque sorte pour commencer notre vie. On a besoin d'un utérus, mais il n'y a plus de maman si autour d'elle, il n'y a pas euh, notre espace contenant qui est, qui est celui de la planète. Je, je, je crois vraiment, je, je l'ai prolongé jusque là, mais je, je crois vraiment que l'environnement fait entièrement partie de l'attachement. C'est la, la dernière couche et euh, j'ai tendance à dire c'est ce n'est pas du tout un symbole, ce n'est pas simplement la terre-mer, c'est vraiment dans, dans la réalité que la terre est notre seul espace nutritif, mais, mais c'est aussi celui qui renouvelle notre oxygène, c'est celui qui nous enveloppe de son climat. Vous êtes au cœur de, de l'ouvrage euh, puisque c'est vraiment attachement et pulsion. Euh, c'est euh, la, la double force de, de nous-mêmes, la double direction de, de, de nous-mêmes. Euh, euh, nous accrocher à maman et, et, puis, et puis découvrir le monde, euh, avoir la sécurité et, et puis euh, la curiosité, le, le plaisir de, de la découverte. Et, et, euh, L'un des... L'un des résultats les, les plus centraux des, des travaux de, depuis Bolby sur l'attachement, la, ça a été de montrer que ce n'est pas une opposition, mais une complémentarité. C'est l'attachement sécure qui donne le détachement sécure. Euh, vo, vo, voilà les, les deux côtés. Euh, ils ne font qu'un. Nous, nous sommes sur l'un des, des prolongements, les... Euh, sur l'un des deux prolongements les, les plus lointains dans, dans l'attachement, et euh, je, je crois qu'effectivement attachement et pulsion traversent notre corde depuis la fécondité. Euh, je, je je dis, je, je soutiens très très fort que euh, euh, la pulsion c'est la force de l'ADN dès, dès que la première cellule dès que le spermatozoïde et l'ovule euh, se rencontrent le, le travail de la pulsion de, de se multiplier de, de, de forger ce qui sera euh, ce, qui, ce qui sera la, la libido, ce qui sera l'affirmation de soi, ce, ce qui sera quelquefois la violence euh, et, et, et l'un And the, the, the, des mouvements, celui de, de cette force de, de l'ADN et, et l'autre mouvement qui le contient, c'est donc l'utérus euh, c'est donc, c est, c est donc euh, la, la capacité maternelle maternante et euh, la médecine est traversée par, euh, par, par ces deux mouvements de, de, de, depuis là alors un petit peu plus euh, euh, sur un versant et, et alors si on si on pense à l'asthme, c'est davantage euh, la quête d'attachement qui, qui, qui est mise en jeu dans, dans la maladie. Mais si on pense à d'autres maladies et, et le, le type, année, hein, je crois, l'ulcère, c'est au contraire euh, le, le, le, le désir de, de, de maîtrise, le, le, le besoin de socialisation qui est, qui est mis en cause. C'est du coup la, la, la maladie, on disait des cadres surmenés autrefois. Euh, euh, voilà. Je, je, je crois que je, je c'est vrai, et euh, euh, je, je pense que l'attachement euh, défend la santé et le vieillissement, mais euh, à d'autres moments, c'est le, le combat... Euh, la, la force de, de résister à l'adversité qui est, qui est mise en cause, et là on a, on a besoin de la pulsion, euh, le, le côté psychique de, de nos défenses dans, dans la maladie euh, sont, sont répartis et se retrouvent su, sur ces versants, et je crois qu'il ne faut pas les oublier, je, je crois qu'il faut toujours garder dans la pratique médicale euh, l'accompagnement, le soutien. Du patient dans l'empathie euh, en même temps que, que nous lui offrons la technique. Je crois que le livre est parti d'abord de, de mon goût pour le lien, la convivialité, euh, pour mon expérience professionnelle. Dès mon internat, euh, j'ai travaillé dans un, un foyer de l'enfance de, de la DAS euh, et tout mon exercice professionnel a été partagé en entre euh, euh, mon activité de psychothérapeute euh, en cabinet et euh, une consultation qui... qui, qui tout au long de ma vie aussi a été au service des juges pour enfants de, de Bordeaux alors c'est là j'ai trouvé à, à, à la fois cette, cette passion pour, pour les carences euh, en même temps pour la solidité du lien quand, quand ça se passe bien euh, pendant que de mon côté je, je me donnais une formation classique de, de psychanalyse c'est pour ça que la rencontre des, des deux versants théoriques de, de l'attachement et de la psychanalyse sont aussi au, au cœur de mon ouvrage et j'ai la faiblesse de penser que Winnicott est un trait d'union indispensable dans, dans cette rencontre, parce qu'entre l'attachement Sécure et, et la maman Goudinaf, je crois que nous parlons de la même clinique. On parle de la mère dans, dans, dans l'attachement, euh, c'est bien entendu le, le premier attachement que, que, que nous avons, mais euh, je mets volontiers le mot entre guillemets parce qu'il euh, ne s'agit pas de, de, la, de la maman biologique. La, la, la maman biologique ne, ne suffit pas à, à, à avoir euh, le label de l'attachement, puisqu'elle peut faire défaut. Et, et à l'inverse, euh, le papa peut, peut être maternant, les deux parents réunis partagent la fonction maternelle, et, et pas uniquement la, la, la maman de, de, de la naissance, et, et puis autour, les grands-parents, euh, les, les personnes, qui, qui s'occupent de, de, de l'enfant, des professionnels, des gardiennes à domicile, les nourrices du temps jadis, tout ça fait partie de l'attachement et, et, et il faut donner l'étoffe de, de l'attachement, ne pas le lier uniquement à euh, maman et, et le petit nourrisson. Euh, l'attachement se poursuit pendant toute la vie, euh, lié à, à la pulsion et euh, se partage avec tous les membres de son entourage.